C'est ça qu'on appelle le si vous voulez. C'est cette espèce d'enfermement à la fois informationnel, communicationnel et aussi au bout du bout social dans une espèce de communauté qui finalement tourne en vase clos où certaines informations pénètrent et certaines informations ne pénètrent pas. Alors comment ces informations pénètrent et ne pénètrent pas En gros, qu'est-ce que le filtre Le filtre, eh c'est d'abord vos propres clics.